Salut les Rollistes, on se retrouve pour la question numéro 12 de RPG A Day 2017 Quel JDR possède les plus inspirantes illustrations intérieures Alors dans les jeux sans spécificité de date, j'aime beaucoup la, la V4 de Shadowrun euh, J'ai pas vu la V5 en détail mais j'imagine qu'elle est tout aussi correcte euh, La V4 de Shadowrun notamment le, le la fiche du, du kit du runner ou, euh, ou le livre de base V20 hein, qui est Full Couleur euh, ont des, des illustrations très jolies, très inspirantes, tout à fait dans, dans le ton du jeu, euh, qui, sont, qui sont très sérieusement réalisées et qui, qui vraiment voilà, donnent envie d'écrire des scénarios, donnent envie de, de faire des parties. Et dans les jeux plus récents, dans les découvertes euh, plutôt liées à cette année, euh, je devrais citer probablement One Percent. One Percent a un très joli livre de base Full Couleur également et des euh, suppléments qui sont en, en noir et blanc intérieur, euh, ben, version pdf, sont de couleur. Et il y a beaucoup beaucoup d'illustrations tout à fait dans le thème. On a, on a bien évidemment les, les souscripteurs qui ont été euh, dessinés en tant que, que membre ou président de, de Motor Club, mais également tout, toutes les illustrations non liées, non liées au financement participatif voilà, des illustrations de salons de tatouage, de, de, de clubs de bikers, etc, de clubhouse qui sont tout à fait dans le ton, hein. elles ne sont, sont pas spécialement prolifiques je dirais voilà, peut-être toutes les 10 pages, une pleine page, toutes les 20 euh, mais, mais elles sont tout à fait appropriées et, et elles sont de très bonne qualité c'est très coloré et, et puis voilà c'est très très inspirant donc, euh, et bien voilà la question numéro 12 de RPG Day 2017. On se retrouve dès demain pour la question numéro 13. Ciao les